Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Ambani. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'opportunité de une fois de plus, particulièrement le programme Fast Money, comment ça marche. Alors avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. À liker et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos n'oubliez pas d'activer la cloche de notification alors euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne je disais surtout n'hésitez pas à parcourir euh, les vidéos si vous voulez vous lancer dans les opportunités en ligne qui sont fiables et qui e payent vous avez plusieurs opportunités sur lesquelles vous pouvez vous lancer pour gagner de l'argent chaque jour grâce à internet donc, salut, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation Tyrus TV. Donc, je me présente, je suis Verla de la team Tyrus Alpha Omega. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler du Fast Money de Tyrus, catégorie 25 dollars. Voilà, comme on le sait tous, au départ, dans ce plan de marketing extraordinaire avec Tyrus, on a débuté euh, le Fast Money, c'est-à-dire que la licence minimum, c'était de 150 dollars. Donc, euh, ça allait jusqu'à 1200 dollars pour pouvoir participer à ce programme-là, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et Tyrus a décidé de penser à tout le monde. Et oui donc, à tous les partenaires également qui n'avaient pas les fonds nécessaires pour pouvoir se lancer à celui de 150$, qui retrouvent le Fast Money de 25$. dollars. Donc, ce Fast Money-là est assez différent des autres parce que euh, la plupart de, de ceux de 150 à 300$, dollars, on sait tous qu'ils fonctionnent indépendamment. Cependant, celui de 25$ dollars est lié à celui de 75$. dollars. Donc, comment ça fonctionne je vais vous expliquer, vous rentrez avec 25 dollars, comme vous pouvez le voir à les flèches. Quand vous terminez les 4 euh, emplacements, vous recevez 75 dollars. Donc, à partir de ce moment, les 75 dollars sont investis pour payer le fast money de 75. Et vos partenaires qui se trouvent à celui de 25, lorsqu'ils basculent également, ils viendront vous retrouver dans ces cases-là. Donc, à partir de ce moment, une fois les 4 cases de celui de 75 remplies également, vous allez recevoir 225 dollars. Donc, le système va réinvestir à nouveau 25 dollars pour vous permettre de refaire la même chose. La même chose en illimité et il va rester 200 dollars que vous pouvez immédiatement retirer dans votre portefeuille électronique. Donc, ça veut dire qu'il va tourner en illimité. Ces flèches-là vont se produire en illimité. Donc, c'est vraiment ça la particularité. Ça veut dire que plus vous avez des partenaires, plus vous aurez ces gains-là de façon continue. Donc, les amis, je vous demande d'imaginer un seul instant 25 dollars qui vous permet d'avoir 200 dollars de façon illimitée plusieurs fois dans une semaine. C'est juste hallucinant dans un business où tu sais que tu peux aller te reposer à tête posée durant des années ils sont imposants sur le marché avec plusieurs secteurs c'est juste l'opportunité même à ne pas rater donc les amis pour pourquoi... alors